On continue les bilans de fin d'année et donc je reviens pour vous parler de mes 10 meilleures lectures en termes de livres Je précise livre puisque je compte faire un top séparé pour la BD et le manga Avant de vous faire ce top 10 il faut que je vous précise que cette année j'ai lu très très très peu de romans j'ai dû en lire 11, <rire> donc c'est pas très compliqué à faire comme top. Comme je bosse en librairie spécialisée bande dessinée, j'ai tout le temps le nez dans la BD, que ce soit BD ou manga, hein. et du coup, bah voilà, je dois en lire tout le temps, tout le temps, et franchement, du coup, j'ai énormément de mal à lire des romans, j'en avais déjà parlé, je crois, mais c'est tellement un rythme différent que maintenant, je galère vraiment à lire des romans, alors qu'avant, je lisais pratiquement que ça et très peu de BD. C'est pour ça que j'en ai lu aussi peu cette année, mais je compte bien en 2021, m'y remettre un peu. Moi, ça ne me convient pas d'avoir lu 10 romans en un an, non, c'est pas possible en fait. Et en plus, cette année, je dois avouer que j'ai pas fait des lectures vraiment marquantes. J'ai très peu de coups de cœur dans mon top, j'en ai même qu'un seul. Et c'est même pas un roman, vous allez voir, donc voilà, bref. En dixième position, je placerai le quatrième et dernier tome de La passe miroir, La tempête des échos de Christelle Davos. Cette saga, je l'ai absolument adorée. Franchement, les trois premiers tomes ont été des coups de cœur particulièrement le tome 2, qui reste pour moi vraiment mon préféré. La qualité principale de cette série pour moi, c'était réellement son univers et le soin apporté à tous les petits détails autour des personnages et de cet univers. Ce dernier tome a malheureusement été une déception de mon côté. J'avais trouvé que l'autrice allait trop loin dans la complexité, si je peux dire. Faire original et novateur, c'est bien, mais le faire de manière trop complexe et trop dense, et eh ben c'est trop complexe du coup, et on sait plus trop relier les fils, enfin voilà, ça devient vraiment compliqué à assimiler comme intrigue dans ce tome 4, et pour moi voilà, c'était vraiment trop. Et j'ai aussi eu cette impression qu'il y a quelques points secondaires de l'intrigue, qui étaient pour moi hyper intéressants, mais qui ont du coup pas été développés au profit de cette espèce de... Ambroglio de trucs complexes autour des personnages principaux. Vraiment, c'était une lecture beaucoup trop abstraite à mon goût. Ce qui fait que je suis assez déçue de cette fin de saga. Ça reste quand même une saga que j'ai énormément aimée sur les trois premiers tomes. Et ce qu'a créé Christelle Dabo, c'est tellement énorme que je pense vraiment que je les relirai un jour. Peut-être pas le tome 4, je verrai, mais voilà. En neuvième place, j'ai mis l'année de grâce, qui a été... Oh une cruelle déception, mais vraiment une cruelle déception. Je le dis de suite parce que je plaçais énormément d'espoir en ce roman. La thématique, l'histoire, mais tout m'intriguait, tout me hypait à fond. En plus faire un parallèle entre Hunger Games et La Servante Écarlate, mais je trouvais ça énorme. Et honnêtement, les 150 premières pages sur environ 500, j'étais vraiment hyper emballée. C'était exactement ça pour moi. Exactement ce que j'attendais de cette lecture. Mais à partir du moment où cette fameuse année de grâce a lieu, moi j'attendais des trucs de solidarité féminine, des trucs d'intelligence. Mais il n'y a rien eu de tout ça. L'héroïne au début c'est la seule qui est un peu intelligente. Et on va me dire que sur 33 nanas, il n'y en a aucune, mais vraiment aucune, qui est de son côté. Au début il y en a, mais après elle part petit à petit. Ensuite l'héroïne va vivre des espèces d'intrigues isolées, et du coup, elle est complètement coupée du reste du groupe, livrée à lui-même et à sa folie, si je puis dire. Et c'est vraiment, mais tellement dommage, en fait. C'est un livre dans lequel il n'y a eu aucune réflexion et aucune discussion autour du sujet principal, finalement, qui est la place des femmes dans la société, dans cette société-là, principalement. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Et le pire, mais vraiment le pire dans tout ça, je ne veux pas vous spoiler, donc je vais essayer de rester abstraite, c'est qu'on a été mettre, dans cette intrigue, un cliché hyper relou de la littérature pour ados, qui n'avait juste absolument pas sa place ici. Ou du moins, pas du tout de cette façon. Énorme déception. Et le pire dans tout ça, c'est que par deux fois, l'héroïne a des gros changements dans sa vie, des gros moments de réflexion, on va dire. Et à deux fois, c'est amené par des hommes. Voilà, voilà. Pour un roman féministe, j'ai pas trouvé ça ouf. D'autant plus quand c'est un roman vraiment avec une société où que la femme est vraiment réprimée, quoi. Mais, mais rien Rien, rien, rien Pour moi, le côté féministe de ce roman est totalement mal développé et en fait quasiment inexistant, à part sur ces 150 premières pages dont je vous parlais, qui sont mais vraiment, elles sont brillantes. Mais la suite, ça tombe, mais pire comme un soufflé, ça tombe comme un trou noir en fait. <rire> je suis désolée, mais je dis ce que je pense, j'ai été énormément déçue et j'ai eu énormément de mal à lire le roman sur la fin et tout. Les dernières pages n'étaient pas trop mal, mais vraiment très loin de remonter le niveau et en plus ça s'éloigne aussi un peu de... De l'idée pour moi que je me faisais du roman, enfin bref non, vraiment ce roman c'est une, malheureusement une énorme déception alors que je pensais vraiment que ça allait être un de mes gros coups de cœur de l'année. Mais que ni pas du tout. En huitième position, j'ai eu envie de mettre Le bruissement du papier et des désirs de Sarah McCoy. On était donc sur une écriture inventive dans l'univers d'Anne des Pignons Verts et ce roman nous racontait la jeunesse de Marilla Cutbert, la maman adoptive d'Anne Shirley. Je vous avais dit que cette lecture était un petit peu en dents de scie, à la fois j'avais trouvé que l'univers d'Anne des Pignons Verts était hyper bien respecté, l'ambiance était vraiment là, on reconnaissait quand même les personnages. Après j'avais trouvé que par moments l'intrigue était un petit peu ennuyeuse, un petit peu plate, ça manquait un petit peu d'énergie, après il est vrai que Marilla n'a pas du tout la même personnalité de feu qu'à Anne, mais voilà, du coup c'est mon ressenti, il m'a manqué un petit quelque chose, des fois je trouvais pas ça hyper intéressant Mais à d'autres moments je trouvais qu'il y avait des trucs émouvants, des trucs beaux Donc voilà, c'est pas une lecture coup de cœur mais c'est quand même une lecture que j'ai apprécié faire En septième place, je vais vous parler de La Tombe des Lucioles de Nosaka Akiyuki Ça faisait plusieurs années que je voulais lire ce livre, ayant vu Le Tombeau des Lucioles d'Isao Takahata des Studios Ghibli et étant été, comme je pense beaucoup de gens, très très touchés par cette histoire, j'ai eu envie de découvrir l'œuvre d'origine, d'autant plus que c'est malheureusement une histoire vraie, inspirée de la vie de l'auteur lui-même. Alors, il faut savoir que ce livre se compose, déjà il est très petit, et il se compose de deux nouvelles. En fait, La Tombe des Lucioles, c'est la première nouvelle. J'ai vraiment apprécié découvrir La Tombe des Lucioles de manière écrite. Par contre, j'ai pas du tout accroché à la deuxième nouvelle. Franchement, je crois que je l'ai même pas terminée tellement, ça ne m'emballait absolument pas. Alors, je crois que ça parlait un peu de l'occupation japonaise des Anglais au Japon, ou je sais plus quoi. Enfin, il y avait quand même un, un ancrage historique qui peut être intéressant, hein, je n'en doute pas, mais moi honnêtement je suis vraiment passée à côté, ça ne m'a pas emballé plus que ça. Donc on peut dire que j'ai à moitié apprécié ce livre. La sixième place revient au dernier tome des sœurs Carmine de Laurine à l'école. C'est une trilogie écrite par Ariel Holz que j'avais vraiment beaucoup apprécié. J'ai beaucoup aimé le premier tome, j'ai adoré le second et j'ai bien aimé ce troisième tome, voilà Dolorine c'est ma petite préférée des trois sœurs, je l'avoue, et en plus j'avais hâte de découvrir son aventure avec son compagnon en peluche, Monsieur Nix. Mais j'avoue que ce dernier tome n'a pas été un coup de cœur, mais c'est pas non plus une déception. C'est surtout que Dolorine étant finalement la plus jeune des sœurs Carmine, bien forcément l'intrigue qui va tourner autour d'elle, de son point de vue, est un petit peu plus enfantine. On va dire qu'il se passe toujours des choses un peu folles dans cette saga, mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu too much sur la fin de celui-là. Et c'est vrai que Tristabel et Meriver Carmine m'ont quand même beaucoup manqué. En fait, j'ai eu l'impression de lire ce qui pourrait être l'équivalent d'un film jeunesse au cinéma, voilà. Donc c'était sympathique, hein. j'ai passé un bon moment, mais je préfère quand même les tomes précédents. En cinquième place, je mets le dernier tome des Faucons de Ravera. Oui, je sais, cette année, il y a eu beaucoup de derniers tomes. Ah, cette saga, mais je l'ai découverte en 2019 et je vous avais dit que ça avait été mais, un coup de foudre. Vraiment, le premier tome, c'est un de mes romans préférés encore aujourd'hui, très honnêtement. Malheureusement, une fois encore. Le tome 2, déjà, à la fois je trouvais absolument génial dans les nouvelles choses qu'il a qu amenait et les nouvelles parties de l'univers qu'il nous faisait découvrir. Et un nouveau personnage mais en même temps ça glissait un tout petit peu plus dans le sentimental et moins dans l'aspect sociétal que pour le premier et malheureusement bah, ce dernier tome, je trouve qu'il est vraiment trop dans le sentimentalisme alors je suis pas un cœur d'huître de base moi ça me dérange pas qu'il y ait du sentiment hein, par ci par là puisque ça fait partie de la vie finalement mais là quand même c'était too much de base amalia cornaro c'était vraiment une héroïne hyper équilibrée entre fille badass qui fait ce qu'il faut quand il faut et indépendante mais aussi hyper généreuse voilà qui tient à son peuple qui tient à ses proches et vraiment courageuse j'adorais cet équilibre dans ce personnage mais là c'est en fait elle est devenue Anna de la reine des neiges vraiment j'avais l'impression de lire une aventure d'Anna de la reine des neiges voilà je sais pas quoi dire de plus alors comme j'ai déjà dit j'adore Anna de la reine des neiges vraiment je l'aime mais dans la reine des neiges dans les faucons de Ravera je ne voulais pas retrouver une Anna je suis désolée je voulais Amalia Cornaro D'autant plus qu'on est une fois encore dans un univers où l'aspect social est hyper intéressant et hyper important. Il y a quand même une guerre, il y a quand même une grande opposition politique entre ceux qui acceptent le sort des faucons, entre ceux qui veulent les libérer, entre les faucons eux-mêmes et les fauconniers, enfin voilà. Mais du coup, toujours tout ramener au fait qu'on s'aime, qu'on est la famille, qu'on est des amis et qu'on va tout faire pour rester ensemble, ok c'est mignon mais mais voilà quoi, tu vois, je sais pas comment expliquer parce que sans avoir lu, c'est un peu compliqué, mais il y a vraiment une régression. Euh, J'ai l'impression qu'on s'intéressait vraiment que là-dessus, en oubliant quasiment tout l'aspect social. C'était mièvre en fait, je veux dire ça tout simplement. Ce troisième tome était trop mièvre, vraiment trop mièvre. mièvre. En quatrième place, je vais vous parler de mon seul livre coup de cœur. Il s'agit du livre sur Phantom Manor. Voilà, voilà. C'est pour vous dire à quel point mes lectures romans cette année n'ont pas été brillantes. Alors, je n'ai qu'en quatrième place parce que bon, je voulais quand même garder le podium pour des romans, et puis en soi ce livre ne raconte pas une histoire, il raconte la création d'une attraction, même si évidemment une histoire est au cœur de cette création, on est d'accord. En tant que fan de Disney, j'ai trouvé ce concept super intéressant, d'autant plus qu'il m'a permis de mieux comprendre l'histoire autour de l'attraction par rapport aux animatroniques qu'on peut aussi retrouver dedans parce que moi, je pensais connaître l'histoire mais finalement je me suis rendu compte que j'avais pas tout compris en fait. Donc c'était super éclairant de lire ce bouquin en plus d'être super intéressant pour la fan Disney que je suis, et même de voir comment une attraction a été pensée, comment elle a été créée, qu'est-ce qu'ils ont imaginé pour sa rénovation, etc. Franchement c'est une plongée dans la tête des Imaginaires Disney que moi j'ai trouvé super intéressante. En troisième position je vais vous parler du Château de Hurle d'Ursula Le Guin, le fameux roman qui a inspiré Le Château Ambulant, le film d'Aeyou Miyazaki, toujours chez les studios Ghibli. Alors je vais peut-être en choquer certains mais faut savoir que Le Château Ambulant film et loin d'être un de mes Miyazaki préférés. En fait c'est un peu comme La Belle et la Bête chez Disney, j'ai du mal à adhérer à ce genre d'histoire. D'autant plus que là, plus je le revois et plus je trouve cette histoire plate et je n'aime pas vraiment le personnage de Haru qui pour moi a totalement zéro personnalité finalement. Tellement il est absent et je trouve ce film tellement lisse dans les relations qu'il représente. Enfin bon on n'est pas là pour parler de ça, par contre je suis vraiment hyper fan de l'ambiance et de l'univers, malheureusement, non je plaisante, <rire> j'ai retrouvé ça dans le roman pour mon plus grand plaisir, qu'est-ce que c'était agréable. Et je dois même vous avouer que j'ai préféré le roman au film d'animation, que je reconnais être un bon film d'animation, of course, même si moi j'en suis pas fan, mais le roman, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié. D'une part parce que Sophie a tellement plus de personnalité dans le roman, elle est beaucoup plus dynamique et vive, même en tant que vieille, et aussi elle est beaucoup plus rigolote. Quant à Haru qui devient hurle dans cette version, il, est, il a beaucoup plus de présence et de personnalité en fait. Alors c'est plus un anti-héros puisque on découvre qu'il est superficiel, qu'il est volage, il n'est pas spécialement sympathique. Il ronchonne tout le temps, il s'occupe de rien dans le château. Enfin voilà, Haru est chiant clairement. <rire> Mais au moins il existe, il est là et voilà c'était cool de le découvrir. Même sous cette version là, au moins j'avais l'impression d'avoir un vrai personnage en face de moi. D'autant plus que malgré tous ses défauts, finalement on finit quand même par s'y attacher puisqu'on découvre qu'il n'est pas si affreux que ça contrairement à ce que disent les rumeurs et à ce que son sale caractère peut laisser montrer. Après voilà, je ne suis toujours pas une grande fan de ce personnage clairement, mais j'avoue que dans le roman j'ai apprécié sa consistance. On retrouve vraiment une ambiance un petit peu conte et en même temps ce côté très cosy qu'il peut y avoir dans le film d'animation. Après je vous avoue que j'ai commencé à lâcher sur les 100 dernières pages parce qu'en finalement il se passe pas grand chose, c'est un peu une espèce de tranche de vie dans un monde de fantasy avec un soupçon d'aventure par-ci par-là, après j'ai trouvé que sur le long terme ça devenait un petit peu plat. Dernier point que j'ai apprécié sur ce livre c'est que vraiment il n'y a pas de romance. Du moins elle n'est jamais décrite, on n'en parle jamais, même si à la fin on comprend tout seul et entre les lignes qui s'est tissé quelque chose, peut-être, entre Hurle et Sophie. Du moins qu'un certain lien les unit, même s'il est clairement jamais évoqué dans le livre. Mais c'est justement ce que j'ai apprécié, finalement ça faisait beaucoup plus naturel. Et même si une fois encore ça reste une histoire d'amour qui m'échappe un petit peu, voilà, c'était quand même bien pensé cette manière de l'amener. Contrairement au film d'animation, que je trouve beaucoup trop, une fois encore, lisse, mais aussi romancée dès le début, en fait. Alors que clairement, au départ, Sophie et Hur ne le s'entendent, mais vraiment, pas spécialement, quoi. En deuxième position, je mettrai 13 minutes de Sarah Pimboro qui était... Un thriller pour ados dont je vous avais parlé je crois en milieu ou début d'année je lis vraiment pas beaucoup de thrillers franchement ça doit être entre 0 et deux parents grand max celui là je l'ai lu puisque j'avais un partenariat avec brajlon et qui me l'avait gentiment envoyé et en plus j'étais curieuse de le découvrir puisqu'il s'agissait d'un roman écrit par l'autrice des contes des royaumes à savoir poison charme et beauté une trilogie que j'avais vraiment beaucoup appréciée. j'avais trouvé que c'était un thriller efficace par contre, très ciblé ado, avec des personnages qui sont vraiment insupportables pour la plupart, y compris l'héroïne principale qui vraiment m'était sortie par les yeux. Et il n'empêche que ces personnages restaient crédibles, riches et consistants, et que même si je me suis attachée clairement à personne, c'est resté une bonne histoire. Quelque chose d'assez prenant qui m'a fait tourner les pages rapidement pour savoir ce qui s'était passé. Et au moment où je pensais avoir compris depuis longtemps le fin mot de ce thriller, je me suis rendu compte que je m'étais totalement gourée. Et du coup bah c'était une bonne surprise et ça a bien marché quoi. Ils avaient comparé ça à un Lolita malgré moi à l'ère d'Instagram sur la quatrième de couverture. Et ma foi c'est plutôt vrai. Donc si vous aimez les thrillers pour ados du genre je sais pas Elite, Pretty Little Liars et compagnie. Il y a de fortes chances pour que celui-ci vous plaise également. Je termine. je termine donc avec ma meilleure lecture de l'année. Il s'agit de Grim Lovelies. Le premier tome, je vous en avais également parlé en début d'année 2020 sur la chaîne. C'était une lecture qui, je trouve, avait ses défauts, mais finalement, j'avais tellement apprécié l'univers que j'en garde en cette fin d'année un souvenir assez cool et que j'aimerais bien lire le tome 2 en 2021 pour savoir ce qu'il en est advenu des personnages. Pour rappel, c'était une saga fantasy slash fantastique qui se déroulait à Paris, ce que j'avais adoré puisque du coup je connaissais un petit peu les lieux et que j'arrivais à me représenter les endroits dans la réalité. C'est super agréable d'avoir une saga américaine qui se passe chez nous, ça change un petit peu. Mais en plus de ça, on était dans un univers rempli de sorcières avec leurs familiers et du coup j'avais forcément apprécié. Cet aspect là était vraiment super chouette et bien amené dans l'intrigue et en plus de ça c'était construit ce premier tome comme une espèce de course contre la montre. Du coup ça faisait qu'on avait envie de savoir ce qui allait se passer, comment allait se dérouler l'histoire, est-ce qu'ils allaient arriver à atteindre leur but etc. Donc il y avait ce côté un petit peu patch turner avec à la fois un univers intéressant et plaisant. Maintenant, maintenant ce qui m'avait un petit peu freiné, euh, je crois que c'était les personnages. On était un peu dans les clichés des romans pour ados, quelques réactions que je comprenais pas toujours. Voilà, vraiment quelques points qui m'avaient chiffonné par-ci par-là. Mais finalement dans l'ensemble, j'ai plus retenu le fait que j'avais apprécié l'univers et que plusieurs mois après ma lecture, j'avoue que j'aurais bien envie de me replonger dedans en 2021, par curiosité. Et bah ben voilà, vous avez mon top 10 de mes romans de 2020. Est-ce qu'on en a en commun N'hésitez pas à me dire lesquels si jamais. On peut remarquer que ça a été quand même une année riche en fin de saga, mais également assez pauvre en coup de cœur finalement, puisque j'en ai eu aucun. J'ai mis celui de Phantom Manor vraiment pour mettre quelque chose. Mais voilà, j'espère que 2021 sera meilleur en lecture de romans. Quand je ferai ma vidéo sur les BD et les mangas, je vous rassure, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de coups de cœur et de lectures chouettes. J'espère quand même que la vidéo vous a plu et que ça vous a intéressé de voir malgré mon peu de lecture de romance, que j'avais apprécié cette année. Je vous fais plein de gros bisous et puis j'espère qu'on se retrouve très bientôt sur ma chaîne pour mes prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous en cette fin d'année. Ciao